Oui, donc ça c'est un euphémisme. <rire> c'est un euphémisme pour nous laisser, enfin pour, pour faire comprendre à ceux qui savent décoder qu'en fait elle a baissé une dizaine de fois sa culotte pendant le voyage. Euh... Chose promise, terre promise. La lecture de vos dix meilleurs de dix commentaires que j'ai arbitrairement euh, trié, arbitrairement relevé suite à ma vidéo sur la. Le, le, ma surprise, le paradoxe de voir si peu de gens seuls en, en voyage, seuls et pas forcément célibataires d'ailleurs, c'est une euh, métonymie, c'est une petite confusion, la sémantique que vous avez été nombreux à faire. Euh, nous y reviendrons. Alors donc, c'est dit. dit commentaires, c'est pas forcément les meilleurs, c'est simplement ceux qui étaient les... Oui, c'était les meilleurs parmi, au, au moment où je les ai imprimés en fait. Mais ensuite, vous vous êtes déchaînés, vous en avez publié plus de 600. Cette, cette vidéo a recueilli plus de 600 commentaires et, et donc ce pas forcément les meilleurs des 600, c'est les meilleurs des 150 de 100 premiers. Si vous n'y reconnaissez pas le vôtre, sachez au moins quelle en est la, la, la raison. Vous l'avez peut-être publié après. Euh, coupon Écosse. Oui, alors euh, dans la mesure où ce sujet a rempli sa fonction, qui était d'abord de vous faire parler, échanger et débattre. Justement, eh bien, pour vous en féliciter, vous en remercier, puis également pour vous aider, pour aider les plus pusillanimes d'entre vous à bah, justement faire plus de rencontres en voyage, j'ai débloqué de mes blanches mains, j'ai construit un coupon et je l'ai appliqué, ce que j'appelle dans mon propre jargon que seul moi comprend euh, « débloqué ». Euh, CF, une époque où tous les séminaires n'étaient pas accessibles en même temps, donc je devais les débloquer, ça n'est plus le cas, mais bon, je l'appelle quand même ainsi. Donc j'ai couponné fabriqué un coupon, débloqué les séminaires les plus pertinents par rapport à cette problématique de, euh, de savoir-être euh, savoir dans, dans, dans la solitude, oui, dans la solitude, quand on, quand on est... Quand on est seul quelque part, on voyage ou pas d'ailleurs, en vacances ou pas. Euh, Ces séminaires, c'est bah, sortir seul, euh, plus de rencontres, charisme, briser la glace et connexion. Voilà, ça fait six ou 7 demi-journées, tous ne font pas une journée entière. La, la, la, plus d'indications, euh, les liens et le coupon figurent également euh, dans la description des vidéos que vous devriez toujours consulter et j'imagine que j'en ferai une petite incrustation également à l'écran. Euh... Ben non, non, non, Stéphane, tu t'étais dit que tu leur ferais attendre la fin de vidéo pour euh, annoncer le coupon. Oui, bon, pardon, je manque à... Pardon, coach YouTube, tu vois, j'ai manqué à mes égards, l'algorithme me punira, le coupon est à la fin de la vidéo. Hein. Euh, et toujours par rapport à l'Écosse, qui, comme je sais que tout le monde n'est pas forcément intéressé par cette proposition, mais certains le sont beaucoup. Hein, C'est quelque chose qui, qui, qui trie, qui partitionne un petit peu ma mon mon, mon, mon, mon lectorat, mon audience. Ceux qui souhaiteraient euh, être informés des, des adresses et des découvertes que j'y ai faites, eh bien, ils n'ont qu'à s'inscrire à la newsletter. Lien ci-dessous, ils recevront la douzaine de, de découvertes que j'y ai faites en termes de lieux d'activité, de produits, de bref, afin de ne pas les imposer à tout le monde si ça ne les intéresse pas. Donc, newsletter maintenant, coupons à la fin, annonce des deux prochaines vidéos. Les deux prochaines, ça sera de l'année, ça sera mon point fort, ça sera ce que je fais le mieux. Là, on va jacasser aujourd'hui, hein, je vous l'avoue, je ne me, euh, me suis pas foulé. Euh, dans les deux prochaines, je vais un peu plus me fouler pour le montage, notamment parce que nous ferons du. Euh, de l'analyse de. comment ça s'appelle Au collège, on appelle ça du commentaire composé. bah ben oui, du, du. de la vidéo composée, du commentaire composé de, de contenu vidéo. Et nous partirons de, Epstein, euh, de, pardon, de Weinstein, je les, on, on, on les confond, je ne sais pas, il doit avoir un point commun, je ne sais pas lequel, mais on les confond. Euh, on partira d'un euh, témoignage que j'avais loupé à l'époque du, du buzz, de la, toute la, la rhétorique, la, toute la cathédrale de mots autour d'Hoffrey, de, de, Harvey. Harvey Weinstein, le, le soi-disant violeur en, en série, eh bien, nous allons faire un arrêt sur image d'une de ses interactions avec une, une femme qui se prétend donc évidemment rétrospectivement euh, harcelée, usurpée, abusée, violentée euh, X années plus tard. Et eh bien là, on, a, on aura la chance d'avoir justement la fameuse scène de l'époque. So, uh, nous Et nous ferons comme ça de l'arrêt sur image, phrase après phrase, et je vous dirai ce que j'en pense et si ça, ça s'appelle du consentement ou du harcèlement. Et euh, j'en connais du côté de Marlène et de ses copines, euh, les féfés, les Mimi, les Nini, les féministes, euh, qui vont un peu euh, faire dans leur culotte. Pour filer la, la, la note, hein, pour que continuer à sonner la musique, pour ne pas s'arrêter au premier accord, eh bien on va s'enchaîner un petit Tariq Ramadan, hein, car euh, des révélations ont enfin pauvre Tariq, après des mois de détention, ses avocats sont finalement parvenus à faire lire à la cour un certain nombre de textos des plaignantes qui, euh, bizarrement, ont retrouvé la mémoire après l'avoir perdue ou l'ont perdue après l'avoir retrouvée. Donc, tout à coup, elles ne se souviennent plus si ces textos où elles confessaient le plaisir qu'elles ont ressenti à se faire fesser et humilier par le grand prédicateur musulman, bah, elles ne se souvenaient plus si c'était avant ou après le soi-disant viol. Mais finalement, ça y est, là, vu que la preuve a été scientifiquement établi, la, la mémoire leur est curieusement revenue d'un coup. Donc là aussi, on lira les textos, puis on se demandera ce qui relève du fantasme et ce qui relève de la, de la réalité, et ce que, surtout ce qui relève du pénal et ce qui relève de la sexualité. Alors, André de la nuit euh, il y a 8 heures, enfin il y a 8 heures, il y a 8 heures à l'époque où j'ai imprimé ça, avait commenté... Suite à ma vidéo, donc, euh, où sont les gens seuls en voyage, etc., en ce moment, nous dit André de la nuit. je traverse l'Écosse seul en van. Euh, oui, c'est un petit peu un cliché, je ne sais pas pourquoi les gens qui, qui voyagent seuls ont toujours besoin d'avoir... Alors, est-ce que c'est un van ou une caravane euh, J'imagine que c'est une espèce de, de van Volkswagen ou inspirée. Il y a un YouTuber, d'ailleurs, comme ça. Dites-moi le nom, si vous le connaissez qui se filme beaucoup avec des drones, là, en voyage en Europe. Euh, comment s'appelle-t-il Il avait eu une mésaventure, d'ailleurs, du côté de Naples, il avait dû rebrousser chemin. Euh, J'ai oublié. Bref, oui, il semblerait que le, le cigare à vapeur, le moyen de locomotion préféré du... Euh, du, du youtubeur solitaire, du vlogueur solitaire, euh, d'ailleurs on ne sait pas si André de la Bonne Nuit tu fais des vlogs ou pas, il semblerait, disais-je, que ce soit le van, Alors, je ne sais, sais pas quelle dilection particulière vous, vous avez avec cette bagnole, enfin ce fourgon, cette fourgonnette, c'est pas ma cam. Euh, arrêt bon, enfin, en tout cas, André de la Bonne Nuit est d'accord avec moi. La même réflexion, dit-il, m'est venue à l'esprit, à l'exception d'une fille que j'ai rencontrée. Et eux, on fait l'accord, André de la Bonne Nuit. c'est pas parce qu'on est dehors qu'on ne peut pas râler après les chatons et les chattes qui écrivent mal dans les commentaires. Avec son sac à dos sur la route, que des groupes slash couples qui se ressemblent. Euh, Je ne suis pas sûr que tu aies relu la, ta dernière phrase. Parce que... La, la, deuxième, la première proposition, je la comprends, à l'exception d'une fille que j'ai rencontrée, modulo la faute, je comprends, avec son sac à dos. Pourquoi euh, que des groupes couples qui se ressemblent, qui ressemblent à qui Est-ce que ce sont les couples qui ressemblent au groupe Est-ce que ce sont les groupes qui ressemblent au couple Est-ce que ce sont les couples où, les, où chacun des protagonistes se ressemble l'un à l'autre euh, la, la, la, la fusion euh, physique, enfin les, les codes esthétiques d'un couple, oui, au bout d'un moment... Les, les gens ont tendance à s'habiller pareil, mais ça me semble légèrement hors-sujet. « Ni » ou « nain-rod »,« pour l'avoir expérimenté deux fois dans un pays dont je parle bien la langue, mais où mon accent trahit sans le T, trahit, participe passé, verbe trahir », Néanmoins, mon origine française, je peux affirmer qu'il ne suffit pas d'être seul pour socialiser. Bah eh ben oui, Ninrod ou Nimrod, tu confonds les conditions nécessaires et les conditions suffisantes. Je n'ai jamais dit qu'il suffisait d'être seul pour socialiser. J'ai dit que c'était une, une, une proposition au sein d'un compendium d'autres que être seul, c'était euh, effectivement euh, nécessaire à comprendre, avoir été seul au moins une fois était nécessaire à comprendre l'expérience que je vous relatais, dont je vous faisais part, mais je vous disais également qu'être euh, un peu charismatique, euh, un peu mystérieux, un peu intéressant, euh, un peu bien habillé et, euh, et sortir d'un véhicule qui n'est pas forcément l'air d'une poubelle roulante, ça a aidé également. Voilà. Euh, J'ai, par exemple, jamais été aussi... Euh, Jamais été aussi abordé tout simplement, je l'ai dit à de maintes reprises, que lors de mon road trip en, en Ligurie, c'est-à-dire sur, cette, sur ce, cette région italienne qui borde la, la côte d'Azur, juste de l'autre côté de la frontière, à l'hiver, un, un hiver froid, humide, euh, quasi tempestoso, de 2011 ou 2012, quelque chose comme ça, road trip que j'ai effectué en jaguar type E. Je ne possède pas une jaguar type E, c'est une. une sport des années 60, je l'avais simplement loué pour trois jours, c'était mon, mon cadeau de, de Noël et bien quand je m'arrêtais au bord d'une trattoria, je, et il y avait toujours un bonhomme qui regardait par la fenêtre, qui, qui, qui, qui écarquillait, qui écartait comme ça les, les, les persiennes et qui quand je, quand je repartais au volant euh, venait me voir parce qu'en plus il y avait une plaque euh, que cette voiture avait une plaque de Caroline du Nord ou quelque chose comme ça, donc tout à coup venez me, me demander comment j'avais atterri en Ligurie, euh, ce que je faisais dans la vie. Euh, on sous-estime énormément, notamment dans les petites villes et en campagne, le, le signal infraverbal de la voiture. Ça dit énormément en fait sur vous d'avoir une bagnole intéressante. Pas en, pas en ville, hein. en ville personne ne remarque rien, tout le monde est blasé, tout est normal, même si vous vous, bla, vous, vous baladez avec une plume dans le cul. En campagne et dans les petits villages, le fait d'avoir une voiture intéressante, rare ou un petit peu décalée est le meilleur des, des icebreakers. Alors, pour tous ceux euh, qui sont de nature introvertive, voire timide comme moi, oui, alors tu sais à quoi je reconnais déjà, euh, road que, es, que tu es un vrai timide C'est qu'il n'y a que les vrais timides qui se font fort d'établir une différence avec l'introversion. Pour les non-timides, en réalité, c'est tout la même chose et cette, cette différence est un, une précaution sémantique inutile. Mais la, la fierté du vrai timide et de la vraie timide, genre, je pense notamment à une en particulier, c'est de nier sa timidité et pour y substituer la notion de introverti. Hein, C'est-à-dire que ça serait moins grave, ça serait comme un choix personnel ou un trait de caractère. Tandis que timide, ça serait un défaut objectif. Hein. Dès que vous vous... Dès que vous vous euh, qualifiez, dès que vous ressentez le besoin de vous, de vous disqualifier de timide et de vous qualifier d'autre chose, c'est que vous avez en réalité besoin de d'euphémiser votre propre timidité et c'est donc, donc que vous l'êtes. L'expérience peut devenir rapidement cauchemardesque. Euh, oui, alors n'exagère pas, euh, cauchemardesque euh, Nérod, tu n'as tu, tu à ma connaissance, pas fait violer, tu n'as pas été... Euh, Vendu dans un marché aux esclaves, tu n'as pas, pas un cancer de la gorge ou des poumons, ce n'est pas un cauchemar. Hein. Comme dit très bien. Euh, comment s'appelle cette actrice Comme dit très bien la maman de Sandrine Kiberlin à Fabrice Lucchini dans une réplique que j'adore, euh, dans Rien sur Robert, quand il est à la recherche de sa maîtresse et qui sonne à l'interphone de sa mère. Et que celle-ci lui répond et qui lui dit « Écoutez, madame, il faut que je vous voie, j'ai passé une nuit épouvantable. » Elle lui répond « Vous ne savez pas ce que c'est que l'épouvante. » Donc Nimrod, si tu confonds euh, un road trip seul et une expérience cauchemardesque, euh, putain mais deux coussins c'est trop et un c'est pas assez en fait. Eh bien, tu n'as aucune idée de ce que c'est que le cauchemar. Je pense que ce, le succès de ce type d'expérience euh, dépend surtout du caractère de celui qui la vit. Oui, ça c'est un peu un truisme. Enfin, ça n'est que mon avis. Bah oui, si tu laisses un commentaire, par définition, c'est ton avis. C'est comme quand vous m'appelez, quand les VIP m'appellent sur mon, sur mon téléphone. Enfin, VIP ou client d'ailleurs, pas VIP. Et donc, ils composent le 06 machin, je, je décroche, je dis allô. Puis ils disent, allô, c'est Stéphane Bah oui, c'est un 06. Par définition, c'est un téléphone personnel. Une misanthrope euh, nous dit qu'à 30 ans, elle n'a jamais été en couple de sa vie, qu'elle n'a jamais eu l'envie, qu'elle est une véritable solitaire, qu'elle voyage seule au Japon, en Tanzanie. Je me sens tellement libre et heureuse. Euh, surtout quand je vois tous ces couples malheureux et quand mes collègues me racontent à quel point ils regrettent d'avoir fondé une famille. Quand on, se, quand on sait se rendre heureux seul, la compagnie devient une option et non une nécessité. Mais bon, la plupart des gens ont des, pro des programmations génétiques euh, qui font qu'ils ne peuvent rester seuls. Leur nature s'impose à eux. Et comme ils n'ont pas la volonté de lutter, le piège se referme sur eux. Oui, C'est piège de cristal, là. On est passé de... Psychose avec l'expérience de la douche traumatisante, à rien sur Robert, et maintenant on est à piège, piège de cristal. Oui, alors écoute, euh, une misanthrope, je vais laisser ma copine Muriel te, te répondre. Ça, c'est sûr, quand on est tout seul, on est peinard. <rire> Peut-être même le seul avantage, Parce que sinon, qu'est-ce qu'on se fait chier Le zap de la pensée où ah, me dis, tu as oublié Stéphane le critère de la mode, l'Ecosse n'est pas à la mode, tu aurais dit le nom d'un pays DIT, putain, participe passé, remplace par vendre, tu aurais vendu, hein, pas tu aurais vend. <rire> tu aurais dit le nom d'un pays trendy, trendy, dans ce moment, peut-être aurais-tu trouvé des partenaires de voyage, mais euh, comme je l'expliquais dans l'introduction de la vidéo en question, je n'étais pas particulièrement à la recherche de partenaires de voyage. Je, je n'étais pas euh, confi ou plutôt déconfi de ne pas avoir trouvé de, de partenaire pour m'accompagner puisque j'explique en introduction que je pars seul au moins une fois par an en séjour long et même à plusieurs reprises en, en week-end. J'étais sur l'Adriatique seul il y, a quelques, il y a quelques semaines pour, de, pour, pour trois jours. Euh, euh, J'y repartirai d'ailleurs, euh, je pense me rendre, je pense visiter le village d'Urbino dans les Abruzzes, euh, seul dans, dans quelques, quelques semaines, peut-être le week-end prochain, je vais voir un petit peu les tarifs des, des, douleurs, des loueurs de voitures, ce qu'ils me proposent, et puis si je trouve une chambre agréable, donc euh, tu, tu, tu projettes un petit peu euh, tes propres, euh, ton propre fonctionnement. Euh, sur le mien, tu ne devrais pas. Euh, par exemple, dit-il, tous mes amis sont partis cette année en Italie. Euh, pff, ouais, oui ou non, l'Italie me semble pas particulièrement une destination à la, à la mode. Je la connais assez bien pour. Euh... Vous voyez derrière vous, euh, y passer euh, plusieurs mois par an. Et euh, ce que tu.. L'erreur que tu me sembles commettre euh, dans la lecture des motivations de tes amis, c'est qu'en fait.. Euh... Non mais on s'en fout, Enfin, j'allais dire un truc sur l'Italie et sur le fait que les gens ils euh, voient à tort du soleil pas cher et puis en général ils se rendent compte que c'est pas si donné que cela. Mais bon, c'est un autre sujet et on, on s'en tape un peu. Enfin en tout cas aujourd'hui on s'en tape. Psaume, les gens sont soumis à un mécanisme d'horizontalité mimétique. Oui, alors là... Euh... J'allais dire que c'est un oxymore, c'est même pas un oxymore, mais tu me sembles vouloir adjoindre deux termes qui ne collent pas en fait. Euh, horizontalité et mimétisme, c'est un peu de l'huile et, et de l'eau, ou de l'eau et du vinaigre. Euh, ça n'a pas grand chose à voir, le mimétisme c'est le besoin de se rapprocher, ou d'imiter, ou de copier. Et l'horizontalité c'est l'absence de transcendance, c'est le, le nivellement. Donc, euh, je ne suis pas convaincu de la, de la pertinence de ton association, bref. Par conséquent, ils ne sortent pas seuls de chez eux, de peur d'être incapables de gérer une situation sans faire appel à la force du groupe. Mais ça n'a rien à voir avec le mimétisme. Le mimétisme ne les empêche pas de sortir de, de chez eux seuls. Tu, tu, tu, en fait, vous ne vous relisez pas, c'est ça votre problème. Si vous vous relisiez, vos, vos commentaires seraient plus courts il y aurait moins de redites et plus de logique. Enfin, bon, je devine que tu voulais dire que par euh, habitude de gérer les enjeux et les défis en commun, les gens deviennent plus, plus peureux, ou plus angoissés à l'idée de devoir y faire face seul. Voilà. Tu vois, ça se disait en, en français tout simple, sans inventer, des, sans accoler des termes incompatibles il faut simplement avoir un peu de personnalité bah ça je te le confirme c'est ce que je disais tout à l'heure avec euh, quand je vous disais l'apparence, la, la, la, euh, le véhicule, le mode de vie ce sont des choses qui ce sont des conditions nécessaires mais non suffisantes comme la personnalité qui n'est en fait que le lien, que, le, que, le, liant, que le, le, le fil rouge que le... Le désir, la motivation à l'origine de ces. De, de, de, de, de, encore une fois, de cette volonté de se différencier, de, cette, de ce discernement, de cette singularité, le, du fait d'avoir un goût, euh, du fait que l'ensemble de ces goûts forme un, un, un sillage un peu cohérent. D'esprit romanesque et de confiance en soi pour partir seul dans une quelconque aventure ou voyage. Oui, alors là, dans ton champ lexical, hein, dans le choix des mots, tu accrédites un peu ma thèse en, en, en définissant et en accolant l'idée d'aventure et de voyage. C'est que finalement, tu, tu définis implicitement l'ordinaire comme quelque chose d'extraordinaire. Je ne vous ai absolument pas décrit une aventure. Il y avait une partie aventuresque ou aventurière dans mon voyage que je n'ai pas étayé en réalité qui était la, la nuit dans un, dans un, dans un phare euh, sans, sans, sans téléphone, sans électricité, sans internet. Euh, mais à la limite, ça, on ne l'a pas développé. Ce qu'on a développé, c'est le, le, le paradoxe que tout le, monde, tout le monde me dit partir seul et qu'en réalité, je, je ne vois jamais ces gens. Mais euh, vous avez été nombreux à définir un voyage seul comme une aventure ou comme une expérience. Ce qui prouve dès lors que vous l'extrayez du champ de votre normalité. C'est-à-dire que par, le, la simple, par, la simple, par la simple façon dont vous comprenez l'énoncé, je devine un petit peu votre réponse à, sans même avoir besoin de lire le commentaire. On le lit parce que c'est un formalisme YouTube de temps en temps de, de lire les commentaires de, de la chaîne, mais en réalité on pourrait les parcourir et on devinerait déjà au vocable le, la position de chacun. Zaratustra 112 voyageant seul en tant que digital nomade depuis 12 ans, nous dit-il, il se sent concerné, il ou elle d'ailleurs. Euh, bah, il, s'il s'est accordé les participes passés. Euh, je me sens concerné, intéressé par cette question. J'ai lu de nombreuses réponses pertinentes en commentaire. T'as bien eu de la chance, Zaratoustra. Effectivement, proportionnellement, peu de célibataires voyagent seuls, mais plutôt en groupe. La possibilité de rencontrer des célibataires voyageurs solo, il est extrêmement rare, blablabla. Bla, bla, bla. Euh, bon, alors en gros, il nous dit que ça dépend de plusieurs critères. Bah ouais, comme tout, hein, euh, rien n'est quasiment rien n'est jamais monodéterminé, tout est polydéterminé. Alors euh, la destination, il dit qu'il y a plus de célibataires en Thaïlande, euh, oui, bah, de, hommes, en, hommes en Thaïlande, Alors on se demande pourquoi. Hein, oui, bah, J'imagine qu'il y en a également plus en Europe de, de l'Est. Et il nous dit qu'il y a plus de filles en, en, en, en... non, pas en Égypte, non, ça m'aurait surpris. <rire> en, comme je l'ai tweeté très récemment, euh, pourquoi il n'y a pas de filles seules en Égypte C'est parce que là où Allah est grand, euh, l'égalité homme-femme est petite. Mon compte Twitter c'est arrobashomdinfluence.com. On y est déjà près de 4000. C'est pas mal. On était, on était zéro il y a, il y a quelques semaines. Euh, les femmes, elles sont dit-il à Ouboud à Bali. Je sais pas. Je sais pas où c'est. Je sais pas ce que c'est. Ça m'intéresse pas. Puis de euh, toute façon. Euh, euh, si c'est pour voir des meufs avec des pieds plats et des tapis de yoga, euh, boire du thé matcha euh, dans une paille en caoutchouc, euh, bon, je passe mon tour. Euh, hébergement, budget, une auberge de jeunesse festive avec salle commune et un 5 étoiles, il n'y aura pas la même clientèle, ratio de célibataires. Et possibilité de se rencontrer. Euh... Oui, oui, non, mais c'est évident parce que le... les meufs célibataires, <rire> le 5 étoiles, enfin, déjà, payer l'hôtel, c'est pas un réflexe, donc en plus, le 5 étoiles, c'est... C'est en général, quand le type t'y emmène, qu'il a une petite idée derrière la tête, quoi. Donc, euh, c'est un gentil commentaire bien écrit, mais il est un petit peu évident, Zaratustra. Les activités, une station balnéaire et sa vie nocturne attireront les célibataires, contrairement au village historique de campagne. Euh, » Je ne sais pas pourquoi l'histoire serait à la campagne. L'histoire, elle est généralement euh, urbanistiquement plus en ville qu'à la campagne enfin bon, à la limite, où tout ferme à 22h. De même contre la visite des distilleries de whisky, les cours de yoga, ah, le fameux cours de yoga avec tapis sous le bras et bouteilles de thé recyclable. le ratio homme-femme sera opposé. Oui, oui, mais euh, c'était encore une fois pas ma question. Euh, je sais très bien qu'il y a des lieux où la, le, les femmes sont surreprésentées et des lieux où les hommes sont il y a des lieux où les femmes sont sur-slash-sous-représentées et d'autres où les hommes sont complémentairement sous-slash-sur-représentés. Mais ce n'est pas la question. Je ne suis pas en train de demander où il y a plus de femmes et où il y a plus d'hommes. Je suis en train de m'étonner que les gens seuls soient sous-représentés. Ce n'est pas une question de ratio homme-femme. C'est une question de... C'est une question de limitation dans le, le champ des possibles. Voilà. Pourquoi les gens s'interdisent de laisser libre cours à, ce qui, à la curiosité qu'ils prétendent détenir, à leur intérêt pour, le, pour, la, pour la géographie, à leur, intér à leur intérêt pour l'histoire, à leur intérêt pour la culture, ce que, ce que tout le monde dit avoir voir. Et finalement, ces lieux nécessitent en général de se, de se déplacer un minimum pour s'y rendre, pour leur rendre visite. Et pourquoi tout le monde est en groupe Voilà, c'était ça ma question initiale. J'aurais beau la reformuler, je pense qu'on aura toujours des commentaires hors sujet. Euh, L'âge, donc là il continue à être obsédé par les célibataires et euh, il m'explique qu'il y a plus de célibataires à 25 ans qu'à à 35 ans, oui alors merci, euh, 36-15 truismes, 118-218 lieu commun, merci Zaratustra. j'y avais pensé, encore une fois, euh, comme disait ma prof de physique Madame Revel au lycée, au lycée euh, Thierry Monnier à Nice, elle disait, quand vous n'avez de... pas obtenu la note que vous vouliez au contrôle, c'est que vous avez un, mal lui énoncé et deux, mal reformulé les données. Voilà, c'est toujours la même chose en fait. Euh, Kiki and Co, dites-nous quelque chose de transcendant, vraiment des platitudes et des évidences, je vous aime bien quand même. Eh bien oui, Kiki, mais c'est parce que mes, mon, mon transcendant, mon contenu, ma réflexion, c'est dans mes contenus payants, c'est dans mes séminaires, c'est dans mes formations, c'est dans ma formule VIP. dans mes, mes, mes vidéos ne sont bien souvent que des discussions. Ma chaîne YouTube n'est pas monétisée. Ceux qui travaillent leurs vidéos énormément, que ce soit du point de vue de l'écriture, du point de vue de la, de la logistique, de la mise en scène ou du montage, sont des gens qui monétisent leur chaîne. Moi, je n'en tire aucun revenu, il n'y a pas de publicité sur la vidéo que tu es en train de regarder. Donc, je ne gagne rien. Donc, ta gueule. Si tu n'es pas contente, bah, tu vas te faire cuire un œuf. Et puis, si tu veux du contenu intelligent, tu prends mes vidéos, voilà. Tu prends mes, mes séminaires. Euh, « Géraldine Feuillen, Stéphane, j'attire ton attention. » Alors Géraldine, c'est la chialeuse en fait, du groupe, hein, il en faut toujours une. Donc Géraldine, la petite elle, elle essaie de nous tirer la petite larmichette euh, en me disant qu'être célibataire, c'est plus cher. Euh, « Compare Stéphane le prix des chambres simples avec le prix des chambres doubles. Bah » Ben oui, mais c'est le même Géraldine, le prix des chambres simples avec le prix des chambres doubles. Il est même en général très légèrement inférieur. Ce que tu nous, ce que essaies de me dire... L'ellipse que tu fais, c'est « Stéphane, regarde, les chambres, les chambres simples coûtent plus de la moitié des chambres doubles. » C'est ça que tu aurais dû écrire pour être précise. Ben bah oui, mais c'est évidemment, évidemment que ça coûte plus de la moitié des chambres doubles parce que euh, économiquement, la logique économique de l'hôtelier, c'est que les coûts fixes sont supérieurs aux coûts variables. Donc ça n'a aucun intérêt pour un hôtelier de diviser le coût d'une chambre par deux quand la personne est seule, vu que son coût, c'est l'occupation. La, la seule variable qui change entre un et deux occupants, c'est le nombre de serviettes, et le nombre de savons et le nombre de shampoings. Mais laver une serviette et offrir un échantillon de savon et un échantillon de shampoings, en termes d'euros, c'est unitaire, enfin c'est une poignée d'euros. Ça n'est pas, le, le, encore une fois, c'est un invariant quasiment, c'est un variable qui est, un invariant, qui est quasi un invariant dans l'équation économique d'un hôtel ou d'une maison d'autre. Donc ton argument est un peu, un peu léger. De ce point de vue, donc, bon, blablabla, euh, bla bla bla, la vie c'est cher, la vie c'est dur, euh, toutes ces dépenses, euh, célibat, isolement, etc. Bah Géraldine, euh, bah, petit A, t'avais qu'à mieux travailler à l'école, hein, comme dit G Jérémy Clarkson. Et puis petit B, euh, bah, si ton boulot numéro 1 te paye pas assez, il bah, faut en faire un deuxième. Il hein. faut faire comme moi, quand j'étais euh, prolétaire et sous-prolétaire et mal payé, et ben je, je, je me débrouillais pour mettre du beurre dans les épinards. Je ne, « Chialez pas dans les commentaires YouTube des gens, voilà !» Enfin bon, je t'aime quand même Géraldine, de toute façon je vous aime tous, hein. il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire. « Sidonie Petia », c'est ma petite chatte Sidonie, elle est bien elle. Alors en effet, elle est un peu rousse en plus. Bon, t'excites pas Léo, elle est pas complètement rousse, mais euh, sous, certains... sous certains reflets d'un peu loin et de trois quarts, on va dire qu'elle l'est. Euh, « En effet, les gens voyagent souvent en groupe, euh, euh, surtout les individus... »« Oh, pas toi, Sidonie Surtout !»« Ça s'écrit en un mot, pas sur tous !»« Ah, non, non, non, non, non, non !»« non. Je suis ingrat, je suis injuste avec elle !»« C'est bien sur tous !»« Sur tous les individus que je côtoie »« Pardonne-moi, je t'ai méjugé !»« La seule qui l'a fait récemment, c'est une petite jeune de 23 ans ben !»« Bah ouais, elle a l'âge de ta fille, maman <rire> !» Euh, qui s'est fait un road trip en Irlande. En parlant de road trip, je vous rappelle que dans quelques minutes arrive le coupon de réduction qui vous permettra d'obtenir jusqu'à 40%, enfin, même pas jusqu 40 de réduction sur tous les séminaires qui vous permettront de sortir de la solitude et de briser la glace. Euh, pang pang comme dans Basic Instinct. Dans... Oui, dans Basic Instinct qu'elle brise la glace. Euh, road trip en Irlande, solo, sac à dos, aventure, blabla. Bla, donc CF, ce que j'ai déjà dit sur le mot aventure tout à l'heure. Votre champ lexical vous trahit. Sinon, tous les gens qui font des road trips sont minimum deux, ou sont les célibataires apparemment, les gens se sentent incomplets. Donc Sidonie, en fait, arrive hein, à la seule conclusion valable de cette histoire, c'est qu'en fait, les gens ne partent pas en vacances seuls, parce qu'ils ne savent pas, et que les nanas ne, ne savent pas organiser des séjours pour elles seules, ça ne les intéresse, en fait, même pas. Voilà. De, merci d'avoir été à ma place, la, la misogyne du jour. Hein. Euh, Sidonie tu as résumé la réalité à sa version la plus simple la plus crue, la plus évidente les gens ne partent pas seuls parce que c'est trop compliqué ça les intéresse pas et euh, fondamentalement ils n'y tirent pas le, le, le ratio coût plaisir est, est défavorable nous terminerons avec euh, alors les deux meilleurs pour la fin euh, si, après Sidonie petit euh, Jade ou Jade Nightley. il m'est arrivé il ne m'est arrivé qu'une seule fois d'aller en vacances seul, compte tenu des multiples sollicitations et opportunités de sortie proposées par les jeunes locaux. Ouais, elle a l'air pas mal, Jade Knightley. Je dis ça pour ceux qui draguent dans mes, dans mes commentaires. Hein. Vous croyez que je ne vous ai pas vu, mais enfin bon, c'est pas aux vieux singes qu'on qu apprend à faire la grimace. Donc je sais que vous venez pour draguer dans mes commentaires. Donc moi, je vous recommande, pour ceux qui aiment les Cougars et les Milfs Sidonie, et euh, pour les un peu orientales, euh, enfin je vois mal parce que c'est imprimé en noir et blanc en mauvaise résolution, mais pour ceux qui aiment un peu la sud-américaine, l'orientale, ou euh... <rire> je vais pas dire la sri-lankaise parce que ça va ça tirer des problèmes, eh bien euh, essayez Jade Knightley, elle a l'air euh, décente. Euh, contenu des multiples sollicitations et opportunités de sortie proposées par des jeunes locaux. Donc apparemment, les jeunes locaux étaient d'accord avec moi. Notamment ceux des auberges de jeunesse. Je n'ai dû passer que très peu de temps toute seule au final. D'autant plus que les réseaux sociaux et Tinder en particulier, il a été extrêmement facile de faire une douzaine de rencontres amicales. Oui, donc ça, c'est un euphémisme. <rire> C'est un euphémisme pour nous laisser, enfin pour, pour faire comprendre à ceux qui savent décoder, qu'en fait elle a baissé une dizaine de fois sa culotte pendant le voyage. Euh, pardon, j'ai rien dit, Jade. Oh là là, on peut plaisanter, hein. euh, D'étendre ainsi son réseau social local. Oui, alors euh, pour essayer de finir sur une note un petit peu intelligente, euh, non pas que Jade ne le soit pas. Euh, réseau social et Tinder, c'est vraiment pour le coup un oxymore. Hein. Réseau, ça vient de, euh, de la, du latin réticus ou retilucus, quelque chose comme ça, rété en italien, rétis en la, la, la, la racine latine. Et euh, Rétis, ça veut dire filet, et le filet, géométriquement, c'est une matrice. Hein. Un filet, ce sont des fils qui s'entrecroisent. Et un réseau, c'est le croisement d'hommes et de projets. Hein, de la même façon que la bohème, c'est le croisement du capital culturel et du capital économique, le réseau, c'est le, le croisement, l'intersection, la rencontre de, de, de, de gens et de projets. Dans la mesure où tu fusionnes tous les projets en un seul, c'est un petit peu comme si tu prenais un tableau Excel et que tu fusionnais toutes les colonnes en une, ça devient une liste, ce n'est plus un tableau Excel. Un réseau dont l'unique préoccupation est de faire des rencontres et de tirer un coup, CF, Tinder, Grinder, apple ce que vous voulez, n'est par définition pas un réseau social. Voilà, ça c'était pour, euh, pour Kiki Inko, qui me disait que je n'énonçais que des platitudes. Euh, nous avons essayé de finir sur, un, sur une micro-micro-élévation. Voilà, le coupon permettant à ceux qui désireraient faire de leur liste une de leur colonne liste 1 tableau, élargir leur réseau social local, comme dirait Jade Knightley, ou peut-être même oser aborder et rencontrer et faire baisser sa culotte à Jade Knightley au cours d'un prochain road trip, le coupon c'est ROAD, voilà, R-O-A-D avec R.O.A.D. et jusqu'à dimanche 1er septembre minuit, donc ce dimanche, et eh bien vous bénéficiez de 40% de remis sur l'ensemble de mes séminaires liés aux rencontres. Euh, est-ce que je leur dis ou est-ce que je leur dis pas de liker la vidéo si elle les a fait marrer bon, De toute façon, ils penseront à le faire et de s'abonner à la chaîne s'ils si, euh, ont envie de m'entendre lire enfin de m'entendre décoder du Harvey Weinstein et de lire les textos sexy d'un certain Tariq Ramadan.